Bonjour à tous, bienvenue sur Bourse Technique. Aujourd'hui, on est le 24 mai 2018. J'aimerais faire un récapitulatif de la situation. On a connu des moments assez douloureux au niveau de l'art les derniers temps. Euh, si on regarde la tendance, tendance à long terme euh, est encore bullish, euh, mais on a eu un soubresaut assez impressionnant du dollar américain qui, pour moi, est encore à long terme à la baisse. Euh, même si on se trouve à avoir une situation qui peut paraître un euh, euh, changement de tendance, on va regarder les graphiques tout à l'heure. On est encore à la baisse au niveau du dollar américain. Au niveau des principaux indices, mais ben, on fait presque du sur place. C'est sûr qu'on a des de beaucoup de volatilité quotidienne. On a des, euh, des poussées assez impressionnantes de montée et de descente. Euh, mais la tendance elle-même n'est pas encore à, ni à la baisse ni à la hausse. C'est à voir. Est-ce qu'on va connaître un nouveau pic euh, à la hausse avant la dégringolade? Euh, je ne sais pas. Mais les graphiques, en tout cas, nous indiquent pas nécessairement de, euh, de demeurer dans les marchés. On doit être prudent. On doit être euh, vraiment, je pense, pour mon. mon ma part, sortie des marchés. Euh, il y a cependant, comme je vous ai dit, le, au niveau de l'art, or, des, des orifères, des argentifères qu'il faut être présent. Euh, c'est du long terme. Faut pas, euh, je suis pas un trader euh, quotidien, je suis pas un day trader, donc euh, on travaille vraiment sur le long terme à ce niveau-là. Euh, on pourrait regarder euh, aussi euh, les indices européens qui se trouvent à connaître des nouveaux sommets. Je pense que c'est le CAC aussi qui a connu euh, un nouveau sommet, donc on se retrouve un peu euh, à, à contre-courant de ce qui se passe aux États-Unis, États où on avait connu une hausse assez euh, importante. Euh, au niveau euh, de la politique, aujourd'hui, hier, on, cette semaine, au début de la semaine, on disait que euh, tout s'était tassé au niveau de la Chine, euh, des États-Unis, euh, au niveau de, euh, des transactions. Euh, Trump avait dit qu'il repoussait le l'échéance pour euh, la, la, les taxations, pour euh, l'importation import, des produits de la Chine, euh, mais dans la réalité la guerre économique est loin d'être finie et, et aussi il faut préciser que euh, la Chine et la Russie euh, qui accumulent euh, d'une manière assez régulière et impressionnante de l'or pour euh, la, appuyer leur devise, euh, dû au fait que c'est encore le 5% le sacré saint dollar américain qui se trouve être le, le, la devise dominante au niveau de la planète et ce qu'on vient de connaître euh, un mouvement assez important à la hausse sur le dollar américain on a des répercussions directement sur euh, des pays dont la Turquie euh, donc euh, c'est assez euh, euh, pour ces pays là, assez dramatique lorsque le dollar américain euh, monte comme ça parce qu'ils sont obligés d'acheter leur... Euh, leur pétrole, leurs énergies, beaucoup de, euh, de monnaie de réserve euh, au niveau du dollar américain et leur devise se trouve à dévaluer face au dollar américain lorsqu'on a rien qu'une hausse du <coughs> de, de la fameuse devise américaine et plusieurs pays veulent se libérer de cette euh, euh, on va tyrannie-là qui dure depuis les accords de Bretton Woods. Euh, donc, euh, ça va être à suivre ce qui va se passer dans les prochains... Euh, les prochains jours à, à ces niveaux-là. Euh, nous, ce qu'on va voir en ce moment, on va regarder les différents graphiques, euh, au niveau surtout de l'art, des marchés, faire une petite revision de tout ça, et puis euh, on s'en va là-dessus immédiatement. On va commencer avec... Euh, on va commencer avec l'art. Euh, on avait connu... Euh, on va aller tout de suite avec l'art. On avait connu... Euh, Un mouvement euh, qui, qui était euh, correction dans une tendance à la hausse. Euh, J'ai fait ici un petit canal pour vous montrer euh, où est-ce qu'on on est situé exactement. On avait connu un pic à 300, à peu près 360 et on est descendu à un creux. Ici, ça semble être un peu euh, solide. Euh, euh, je vais tracer la ligne de tendance ici et on est en retournement. Ce matin, l'or était à 1298 1299 dans ces, ces euh, zones-là. Euh, ça, ça se trouve être euh, l'or euh, elle-même. Euh, au niveau <rire> du reste des indicateurs, euh, bien, on a comme. Euh, on est en mode correctif, mais je pense qu'on va retrouver euh, une hausse qui va être encore probablement une hausse qui va euh, stagner à, à notre fameuse résistance de 1360. Et si on casse cette résistance-là, ben on peut se rendre à, à 1400, au-dessus de 1400. Et là, on aurait l'indication enfin d'un marché euh, ben, haussier au niveau de l'or. Il faut préciser que plusieurs matières premières, dont le pétrole, sont en forte hausse depuis les dernières... Euh, semaine. Euh, je voudrais vous faire remarquer, <coughs> au niveau de l'argent, on va regarder ça rapidement aussi, Qui, c'est encore euh, <coughs> le fameux canal qui, euh, ici, on se trouve être en tendance euh, dans ce canal-là, ici. Donc, euh, on est dans une tendance neutre, en, en fin du compte, on n'a pas de sortie ni d'un côté ni de l'autre. Euh, c'est euh, là qu'on a... On doit avoir euh, beaucoup de patience, euh, nos nerfs deviennent à vifs. on investit et on n'a pas de résultat pendant des semaines, des mois. On voit très très bien ici le canal qui s'est formé et ce qui va être à suivre, c'est les prochains mouvements qui seront probablement très importants d'un côté ou de l'autre, mais moi je pense que ça va être du côté positif. <coughs> je vais vous montrer un titre euh, qui est assez euh, bien connu, on va aller euh, au niveau canadien, First Majestic. Euh, par le côté américain, c'est la même chose. Euh, ça se trouve être un, un titre qui est assez bien connu au niveau des, des argentifères Et euh, en ce moment, on a des moyennes mobiles euh, sur un graphique hebdomadaire. Ça équivaut à peu près à 50-200. Euh, je me sers de, de moyennes mobiles 20-50. Je la mets hebdomadaire et je peux vous montrer. On, il y a des quotidiens. Quotidien, on est en hausse. Et au niveau hebdomadaire, c'est ça, on est à la veille d'un croisement ici, mais on a eu une force d'achat, ce qui nous montre, qui nous démontre qu'on est à la hausse. Ici, on voit très très bien, ça se trouve être le RSI, et la cassure de la tendance est arrivée ici donc euh, on est en, à la hausse euh, au niveau du max c'est la même chose on monte. donc ce que je veux vous faire remarquer c'est que les argentifères euh, dans ce cas-ci, plusieurs les, les, les, les argentifères on, est, on, on a aussi euh, euh, j'ai surveillé, j'ai regardé quelques ETF et c'est la même chose on se trouve avoir une tendance, un, un début de tendance qui semble à la hausse au niveau des argentifères, au niveau des orifères euh, il y a le fameux ETF euh, ben, GDX euh, qui se trouve être une représentation un peu de tout euh, un paquet de minières qui nous donne une indication assez forte au niveau de la direction du marché des orifères. Euh, ici, on est encore en, en pleine euh, période de stagnation. On n'a pas eu de montée ni de descente. Euh, ce qu'il faudrait... Comme pour l'autre graphique que je vous ai montré tout à l'heure au niveau du... Euh, <coughs> excusez. Au niveau du... je me souviens pas celui que je vous ai montré. Ah, au niveau de, de l'argent, c'est la même chose. Euh, il faudrait qu'on ait une cassure ici à la hausse. Euh, au niveau des autres indicateurs, euh, hmm, le RSI, c'est encore stagnant, mais on se rapproche probablement de ce, ce fameux moment-là qui va faire en sorte qu'il va y avoir une cassure à la hausse et on va poursuivre un marché haussier. Au niveau de l'indice euh, Philadelphia Gold and Silver, c'est XAU, c'est la même chose. On est encore dans cette période de stagnation euh, qui est très semblable, donc qui cantonne notre, nos orifères euh, dans un couloir qui devrait, selon moi, aboutir à une explosion vers la hausse. Mais il faut être très, très, très patient. On va aller voir maintenant rapidement les indices. Euh, Peut-être euh, on va regarder le dollar américain. Le fameux dollar américain qui <coughs> a connu une poussée assez impressionnante lorsqu'on regarde ça de manière quotidienne. Regardez, je, je mets mon graphique quotidien au niveau moyenne mobile 20-50. On voit très bien que cette poussée ici qui a débuté euh, en avril Milieu avril, mi-avril, on a eu une poussée très très impressionnante, mais lorsqu'on regarde le graphique, c'est <coughs> ça que je voudrais vous faire remarquer, avec euh, les moyennes mobiles euh, 50-200, c'est 20-50, mais sur un graphique euh, hebdomadaire, c'est à peu près euh, la même chose. Euh, on a pas, on a oui une poussée au niveau du RSI, tout, mais on est encore à, à, à, avec nos moyennes mobiles qui s'en vont à la baisse. Et puis, encore plus évident lorsqu'on regarde le graphique mensuel. On va enlever, pour ne pas tricher, on va enlever la moyenne mobile 50 jours. Donc, on se trouve à avoir la 20 qui, qui vaudrait à peu près, peut-être 20... Sur un graphique mensuel, c'est plus que deux. C'est, en tout de toute façon, ça donne une très, très bonne idée. Eh bien, la situation, long terme, c'est ça, au niveau du dollar américain. Et on regarde ici le RSI, ce qu'on a eu comme soubresaut, très, qui paraît très, très impressionnant depuis euh, <coughs> environ un mois, mais c'est ce petit bout-là ici, là, qui est pas, pas qui est pas très, très impressionnant. Euh, je me sers aussi d'un <coughs> indice, le slope, que j'ai ajusté à ma, à ma propre source sur le, le graphique hebdomadaire. Euh, ici, euh, je voudrais vous faire remarquer qu'on avait eu une montée qui est très semblable à ce qu'on avait connu précédemment, mais en moins fort. Mais ici, on est en descente. Donc, euh, l'énergie de la montée euh, euh, perd de la force. On a traversé au niveau du MAC euh, la zone négative. Euh, C'est une situation qui est très très semblable à ce qu'on vit en ce moment. Regardez ici, on est en descente, et ici on a traversé de manière négative euh, euh, le dollar américain, le prix a traversé de manière négative au niveau du MAC, au niveau du RSI, c'est vrai qu'on a eu un petit rebond, mais si je trace une ligne de cette manière, euh, on voit très bien qu'on devrait vraiment poursuivre une montée euh, pour euh, briser cette tendance à la baisse. Et au niveau du prix, il euh, n'y a vraiment rien qui semble impressionnant. Peut-être qu'à première vue, lorsqu'on est plus près de, de... du quotidien, ben, on peut croire qu'on aurait un, un retournement à la hausse, mais ce n'est pas encore fait. Et ici, on a eu plusieurs retournements à la hausse euh, dans les, euh, les reprises, mais dans une tendance à la baisse donc euh, c'était un peu ça, on va retourner, ça c'est au niveau du dollar américain et on va aller voir les indices pour terminer Standard and Poor <coughs> on a ici, on, ça c'est le long terme euh, peut-être que je vais aller oh, malgré qu'on peut regarder le long terme euh, au niveau, il euh, n'y a pas encore, comme je vous disais tout à l'heure on avait eu une briseuse très importante au mois de février et en ce moment, on se trouve à être en zone de consolidation. Et même, on pourrait vivre une consolidation encore plusieurs mois. Euh, ce qui nous donnerait un, <coughs> un graphique sans tendance réelle. Ou quelques-uns spéculent en disant qu'on aurait euh, un crash. Tout, tout peut arriver, mais euh, pour l'instant, on n'en est pas là. On a ici une petite reprise au niveau du RSI. On pourrait reconnaître, euh, euh, recommencer à monter. Et ici on pourrait même aller plus haut, c'est très très très possible, euh, mais euh, on se trouve à avoir quand même des indicateurs qui sont euh, euh, vraiment euh, en surachat euh, à long terme je parle. Mais, et comme ici, je vous montre un petit peu précédemment, en 1998 jusqu'en 2000, on a eu aussi une zone de surachat qui, s qui a perduré. Donc, euh, c'est n'est pas sûr qu'on va connaître une correction violente, mais ça pourrait arriver, tout peut arriver. Euh, au niveau du Dow Jones, c'est la même chose. Euh, je voulais vous parler du CAC. Euh, oui, on a connu une montée ici, euh, et puis il n'y a pas rien en ce moment qui nous permettrait de quoi qu'on peut changer de direction euh, à court terme. Au niveau du DAX, un peu la même chose. Au niveau de l'Asie, ben, on est un peu la même situation qu'aux États-Unis. Donc, il, il faut attendre vraiment à savoir qu'est-ce qui va arriver euh, au niveau des indices. Mais surtout, ce que je fais en ce moment, c'est surveiller euh, alors euh, de quelle manière que... Euh, ça va se solder et la prochaine euh, vidéo, on va vous parler un petit peu plus des matières premières. Donc, euh, c'était Jean-Claude Larochelle pour Bourse Technique.